Il y a un mot qui résonnait souvent dans les sermons de Carême, la pénitence. Mais sa gloire semble avoir terni et surgit rarement, et surtout pour désigner la piété désuète, pas assez éclairée, pas assez évangélique, diront certains, doloristes. Désolé, pénitence, ton temps semble révolu. Et, et pourtant, ce terme désigne une vertu. Vertu est donc une attitude forte, vigoureuse, inventive, vivifiante. Il y a dans toute vertu une plénitude de vie, une beauté de l'action, quelque chose de désirable. À quoi donc la pénitence est-elle une vertu, et donc une réalité désirable et bonne D'abord, elle nous permet de nous regarder en face, tels que nous sommes. Avec nos défauts, avec nos choix erronés, avec le mal que nous avons pu commettre et nous reconnaître responsables de notre vie. Oui, la vertu de pénitence nous rend libres parce qu'il nous rend maître de notre histoire. Je suis responsable de ce qui est fait et donc je peux le changer. Et en cela, l'espérance. Et la pénitence vont de pair. La pénitence est une vertu de changement, de transformation, de la vive tension vers le bien. Je ne suis pas condamné à reproduire les mêmes faux pas. J'espère, j'avance. Et cette transformation demande un effort, un prix à payer. Il y a des illusions à abandonner, des manières d'agir à changer, et cela coûte. Et je suis heureux de payer ce prix, de réparer le mal commis, car le mal dessèche la vie. Et la vertu de pénitence permet d'être vivant, toujours plus vivant. Elle est un effort de liberté et de vie. Regardez le mal en face, assumer ses responsabilités, changer une magnifique vertu.